Zephrys ou Rafam Je pense que Dora c'est trop RNG Je pense que Dora c'est trop RNG Zephrys ou Rafam dirais Rafam mais... Quand il y a des choses qui sont forcées comme ça, Rafam peut être pas mal hein, Parce que les adversaires ils peuvent typiquement mettre les 4-1 devant. Bah, les Eternal Knights devant, ils peuvent mettre les petits... Euh, euh, lui par exemple. Là Le le Crâne Écarlate, ils peuvent le mettre devant. Et ça c'est intéressant pour nous. Euh, bon. Gagne plus un PV jusqu'au prochain tour. En soi, euh, c'est ça ou une 2-1. bah La 2-1 est mieux normalement, mais ça, ça a peut-être plus de sens. Un 4-2. On va prendre ça. Je pense qu'on va quand même prendre ça. Il est devenu faible hein, le toutou maintenant. J'ai l'impression. Ok, pas mal ça, quand même. Bon, avec le toutou, pour le coup, c'est intéressant. Euh... Un mort vivant, il a, gagné con... il a fait égalité contre Putri. Ouais, c'est intéressant. Je vais geler, quand même. Micro, c'est des vrais... Bon, en vrai, micro avec la 2-1. La 2-1 est faible parce que euh, je pense que les archétypes bouclés divins ne peuvent pas exister dans une méta undead. Euh... Parce qu'il y a trop de résilience. Par contre, en début de game, ça reste quand même cool. T2, c'est pas toujours le up. Euh, non, pas dans une rafam curve. Surtout pas, même. Sinon, tu, tu te déséquilibres surtout. Le X plus 1 impacte le X. Le X plus 1, plus important que le X. Important, ça. Un petit chevaucheur ressuscité. Ce serait pas le nouveau, le nouveau euh, acolyte de Ketun, ce truc. C'est ça On va voir s'il up ou pas, parce que s'il up pas, faut juste faire ça. Je pense qu'il va pas up, quoique c'est censé rusher ce perso, non Ouais, fallait vraiment attendre, parce que sinon on perd une pièce, c'est con. Éclaireur patient. Ah, c'est pas si mal de l'avoir maintenant. C'est juste chiant parce que ça va prendre les micros, ou alors on le vend maintenant, mais. Vos ont vraiment tout donné. Il faut le jouer ou il faut le garder en main pour avoir un 1 un... Parce qu'en vrai, ça améliore à chaque tour, ça va être très long pour avoir un 6, non Ça va être extrêmement long. Et en même temps, il euh, y a ça quoi, c'est chiant. Après la probabilité elle est quand même pas énorme. Je pense qu'on est quand même censé le jouer. Je pense qu'on est quand même censé le jouer. Ouais, je pense qu'il faut le jouer. Bon, départ sympa, on a un petit peu de scaling et, euh, et on a un triple. Ça me va. Notre board est loin d'être mauvais. On lui vole des pièces. ça dégueu. X plus 1, c'est le tour euh, X plus 1, donc le tour euh, d'après. En fait, ce qui va impacter ton tour, c'est toujours le tour d'après. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fonction de ce que tu fais au tour d'après, tu vas faire ton play maintenant. Bon, comme dans un jeu de stratégie. Hein. Enfin, euh, ok... Je pense que je vais aller chercher la taverne 6 x 2 par contre je suis pas sûr qu'il faille jouer collectionneur parce qu'au prochain tour je vais sûrement faire 7 plus pouvoir mettre la créa et tour d'après je fais up, triple, enfin d'abord triple et je vends ça et en fait la créa que je vais voler je vais la mettre ici. Quoique... Okay. pas. En vrai pas forcément hein. En vrai pas forcément. Ça dépend ce que c'est en vrai mais... sur un T3, mort vivant, est-ce que la 3 peut apporter des choses non, Je pense que je la garde en main. As-tu une idée de comment jouer la nouvelle classe euh, bah, L'avantage c'est qu'il y a plein de synergies différentes Avec la nouvelle classe Ouais c'est cool de voler 7-2-5 super C'est un truc que j'ai envie de rentrer ça Plus que la 3-1 euh, Ouais il y a plein de synergies avec la nouvelle classe Tu peux jouer euh, Eternal Knight, Tu peux jouer Réincarnation Pure avec la 1-3 Tu peux jouer des Ripop, Tu peux Voilà pour le moment c'est un peu tôt pour euh, savoir Quelle est la meilleure compo Undead mais oui, je dis Undead plus Undead, mais euh... Donc là c'est ça, ça, ça, ça. Les prochains tours, alors prochain tour, faut faire attention, il faut d'abord tripler avant de up, parce que sinon on est bloqué. Après, on va sûrement vendre ça, donc en vrai ça change pas à BZF, mais... Donc ouais prochain tour on a un seul, je pense pas qu'on puisse double tripler, ça demandera quand même un investissement qui sera assez lourd, ça ça fait deux pièces, ça ça en fait deux pièces, potentiellement deux, après on sera à 4 au prochain tour, en même temps pour aller à 6 ce sera trop compliqué donc je pense qu'on va le vendre, on verra, on verra, on verra en vrai. Bon, J'aime bien mon départ, hein. 40, des tripes, de la tempo surtout, grâce à ça, hein. si on n'a pas ça on aurait perdu nos deux derniers combats. Et lui il a up en plus, c'est cool. Oh il a up 5, bah écoutez. Il faut quand même perdre parce que c'est un bon perso de tempo, mais on est quand même vraiment pas si mal. Ouais, plutôt chouette de jouer contre lui. Bah il sait qu'on a une range qui est avec que des 1, donc euh, range capé comme on dit. Merci Elni, bienvenue à toi. Hello, hello. Continuez comme ça. Oh Il y a un petit collectionneur Non, c'est raté. Dommage, ça aurait été plus chouette. Ça veut dire qu'il a un triple dans la... Il a bloqué un triple. Bon. C'est parti, c'est parti. Et ça fait plaisir. Il y avait tellement de cartes Là en plus avec les doubles Il y avait la sœur Murmur qui aurait été cool Dommage En bon, fort mobile c'est pas mal quand même Est-ce qu'on triple maintenant On fait juste vente pour voir et avec ça, on va chercher un 5. Franchement, ça me paraît intéressant d'aller chercher un 5 avec ça. Quoi qu'un 6, peut-être. En vrai, on est à 40. Ouais, on va juste faire ça. On va le mettre à la fin. On a plus 4 là, plus 4 là. En termes de stats, c'est quand même vraiment très très cool. C'est pour ça que j'ai pas envie de le tripler tout de suite aussi. Profiter vraiment du fort. Bah, le fort, c'est pas mal en soi. mais c'est clair. En fait, c'est clairement meilleur qu'Atissa et tout. Hein. On est... Je pense que cette méta, elle sera pas la même que dans deux semaines. Donc... Essayez de partir du principe que ce que je dis, il faudra le nuancer dans deux semaines. Enfin, quand il y aura les nerfs ça c'est une très bonne carte mais c'est juste que là si on part pas undead on est quand même un peu derrière nos adversaires. Et fort ça marche bien avec Undead, parce qu'on peut jouer beaucoup de taunts. C'est vraiment pas. Hier j'ai fait une compo fort avec Undead, ça marchait vraiment bien. Bon c'est pas mal, ça me fait un double de plus. Bon, Il y avait ça qui était mieux à voler ou ça, mais ça reste cool. Enfin le stack quoi. Ah non mais c'est un truc qui a été généré avec Putricide. On ne va jamais le tuer lui hein. Ouais. Ah c'est fou Le machin quoi. Les pièces On va les pièces Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Vive ouais, C'est pas mal là. En vrai, en termes de stats, c'était vachement bien. On se prépare au prochain tour où on a un 6. Sachant qu'on a double crâne donc on peut jouer la sœur murmure mort et en même temps on a beaucoup de tempo avec ça. Ouais, le tour était vraiment chouette. Salut Zay, ouais, je vais live -er toute la journée jusqu'à 20h, je pense 19-20h pas mal tryhard euh, après il euh, n'y a pas d'infos encore sur l'esport pour savoir si le janvier, janvier compte ou pas pour les, les lobbies mais bon bon, on va commencer par vendre ça ah intéressant invocatrice éternelle c'est une bonne carte il est possible que fort soit meilleur Et up je crois On va bah, le tripler On va le, bah, le tripler Ah intéressant parce qu'il y a la sœur Murmemort maintenant quand même Après elle booste les morts vivants Je vais plutôt jouer taunt moi je pense Mekajaraxus Orgozoa mais il peut avoir taunt hein. Et est au module plus tard donc c'est pas mal. Bah écoutez, euh... cette compo je l'ai faite en 1812. Et franchement elle a bien fonctionné donc je vais... je vais la refaire. Je vais pas du tout prendre les Eternal Knights et tout. Je sais que ça paraît très étrange. Mais j'ai l'impression que j'arriverai à monter plus de stats en jouant full taunt avec des boubous divins que des trucs Eternal Knights. Ouais, le board est vraiment sexy. Hein. Voilà de fort mobile, c'est quand même plus 32, plus 32 par tour. Euh, non, c'est 12. Hein. Non, c'est 16, hein, c'est ça. Hein. Donc, c'est 32, 32 par tour. Allez, tu prends 34, toi. Bim. On verra. Mais ça va être vraiment très intéressant de voir ce que ça va donner contre, euh, contre Undead. Parce que là, on peut pas vraiment faire mieux. Typiquement, euh, dans, une, dans la méta, il y a... Y a Précédente, c'était top 1. Hein, un truc comme ça. La boule magique. On veut Bran avec ça. Non. Ça, c'est pas mal là-dessus, non Non, c'est... le ledge. En UO est intéressant. Ça, c'est pas mal si on arrive à le tonter même. On joue pas grand chose mais c'est pas si grave On peut prendre des, un peu de stats Gardez ça hein, franchement Jouer pour jouer euh Et on garde en main. Et on fait juste pouvoir. Pas choqué par ce play. Ouais, ça c'est un mecha. Hein, mecha démon. Là, il faudrait mettre un Leroy, une monte à la place de ça. Et tripler ça. En gros, on cherche Mounted, Lero, il Leroy. Faut... En plus, on a plein de races différentes. On a mecha, on a démon et on a mort-vivant. Mais attention! La 14-33, c'est pas un Undead. La 14-33 n'est pas un Undead. Comment ça Dévoreur d'âme. Qu'est-ce sa... qu que c'est que ça Une fois qu'un serviteur allié meurt, gagne son râle d'agonie. 1-3. Je parlais de lui mettre le boost de 7. Euh, ouais, ça ou ça des morts vivants, ça. Lui non, mais euh, oui. Non, c'est pas un bug, c'est un... c'est une carte générée par putricide. En fait, c'est juste que, mais c'est un peu bizarre. Bah, tu meurs toi. On est que tour 11, on a un board de Pluton. Hein. On se le dise, hein. Pièce. Bon, on sait ce qu'on doit jouer. Voilà, bon, ça, c'est quand même cool. Hein. Bien sûr, bien sûr. on arrive à le tripler, j'avoue que c'est super sympa. on a vraiment envie de faire un 8... Ah, si, c'est bien. C'est quand même. De toute façon, on joue... Ah, j'aurais peut-être pu me mettre là-dessus. Euh, non. drôle ça ah, je peux booster elle et Roy, on le veut vraiment maintenant ou on des vents On joue la finale, ouais, je pense. On va quand même le geler, hein, je pense que ça me paraît un poil plus euh, intéressant, quand même. Ok. Bien sûr, Alpharians, bien sûr. Ça, ça peut être des match-up compliqués. En fait, je pense que Boubou Divin, ça se fait éclater par Undead. Par contre, nous, on peut peut-être perdre sur sa résilience. Ouais, je, je crois que le match-up est pas bon, malheureusement. Après, ouais, c'est pas imperdable parce qu'on a beaucoup de stats et on scale plus. Ouais, on va perdre, mais euh, il nous met pas la, la grosse sauce quoi. Et ouais, ouais, bien joué. Bah, typiquement, il a un board qui est nul, mais contre nous, il est, il est fort. Bah, finalement, on prend pas l'héroïne, on a mounted. Allez, donnez-moi un fort. Ou un comme ça, ou un ennuyo, je joue tout. Je joue tout le paquet. Bon, on va quand même s'améliorer là. Hein. Fury des vents. Pas mal en vrai. Mort vivant. Il y a 5 morts vivants. Peut-être faut mettre comme ça à force mais. Ouais ils ont changé son type. Bah c'est normal c'est un... Elle est morte la micro. La micro-momie. C'est une momie, c'est une momie méca donc c'est normal c'est un mort-vivant. Enfin ça me paraît assez cohérent. C'est pour ça aussi entre autres qu'ils ont enlevé le baron. Parce que le baron va y fendre, c'est un mort-vivant. Alors que le Titus va y fendre. Ouais remarque ça pourrait être un mort-vivant mais vu que c'est son frère. Enfin, c'est son petit neveu... Je euh... doit Pokémon. Oula, j'aime pas son board. Nice <rire> J'aime mieux son board maintenant. Ah, il y a trop de stats pour lui là. Quoique, quoique. Il est quand même résilient le garçon. La question c'est va-t-on le tuer Allez là. Et lui, il va forcément mourir. Donc, on va jouer à la finale contre Ragnarsson. Ouais, c'était obligé. Mort vivant, ça bat forcément Boubou Divin. Too late, man. Euh, ok. I love that. I love that. Je vais prendre double boubou avec ça. Je vais faire ça et je vais faire ça et je vais reprendre un boubou divin. Ça dégage. Oh, C'est vraiment euh, 5 de plus, hein, mais bon, ça mange pas de pain. Hein. Bon, le boubou, il va sur quoi Sur lui Sur lui Ah j'ai fait une connerie, j'aurais dû faire lui et lui, parce que s'il tape là-dedans, il y, y a une réincarnation qui arrive, et l'héroïne peut aller sur la réincarnation, donc c'est une connerie. Bah, c'est pas... Mais vous voyez, c'est bon, vraiment... Euh... Bon, c'est rare, hein. il faut qu'il attaque first, et qu'il en plus qu'il tue ça direct, et que ça, ça aille là-dessus, mais bon... Techniquement, ça reste une erreur. Et franchement le board est cool, hein. il est tellement cool. <rire> on joue pas du tout mort-vivant. Franchement si on fait top 1, on sera peut-être le premier joueur au monde à faire top 1 en ne jouant pas mort-vivant. Allez. Ouais, je pense qu'il va quand même me gagner mais... Euh... Je sais pas, je sais pas, on va voir. Faut pas faire euh, confiance au tracker, il dit des bêtises. Les colosses ils sont quand même très gros. Les colosses ils sont quand même assez gros. Bah, ils reviennent gros. En fait le problème c'est qu'ils reviennent gros les colosses. Ils sont gros et ils reviennent gros. Bah ça c'est chiant quand même. Ouais bah, non, on peut pas gagner peu hein. On va quand même essayer de se battre, hein. mais on va essayer de voir comment on peut... Bah, j'imagine déjà peut-être casser des. Ouais, remarque, nous, on joue aussi des Boubous Divins. Et pourtant, là... Ouais, bah GG, y a pas de... On va bien jouer. C'est impossible. Ça sera impossible pendant deux semaines. Mais c'est pas grave, on le sait, et puis on sait que ça va changer. Puis ça reste cool, hein. Mais c'est impossible. Parce que là, cette game-là, on peut pas mieux faire. En plus, on a double Boubou à la fin, on a des, on a des tonnes. On est que Tour 13, vous imaginez On est même pas dans l'Ultra Late. Genre, on est... Tour 13, c'est... C'était presque un peu le minimum sur les méta précédentes. Genre quand une game finissait tour 13, c'était une game très très rapide. Mais on peut vraiment, on peut, on peut rien faire. Undead c'est trop trop strong. Après sa compo était particulièrement forte mais bon dommage.